Bonjour, je suis Loïc Damiani, je suis adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois, délégué, entre autres, à la ville numérique. Alors, ce qu'Internet apporte dans le territoire de la ville de Fontenay, c'est, à notre sens, le renforcement du lien social et du lien entre le, la ville, le service public municipal et les usagers. Ça, c'est quelque chose de, de très important pour nous parce que ça permet aux, aux habitants de vivre mieux, de vivre mieux la ville et de se rencontrer les uns les autres aussi par, par Internet. Et puis l'association Ville Internet, c'est pour nous d'abord un lieu d'échange, de, de, de mutualisation pour apprendre les, les bonnes pratiques et faire en sorte que euh, bah, ce qui se fait de, de mieux dans le, dans le domaine soit à la fois partagé et puis qu'on puisse s'en inspirer pour, pour les habitants de, de Fontenay.